Bonsoir et bienvenue, bonsoir et bienvenue, euh, les choisis, voilà. Ceci est une soirée spéciale, on va dire, c'est un jour assez spécial pour moi parce que, euh, on va dire que je me rends compte de beaucoup de choses, ok, et euh, les choisis, voilà. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais il y a de la cléicité qui vous guette. J'ai euh, un message spécial pour vous ce soir. Ok. Je vais d'abord prier. Parce que malheureusement, elle est choisie d'autres, beaucoup d'eux. Et vous avez euh, des gens dans votre entourage qui vous observent observent. ils font semblant euh, de vous comprendre ils font semblant d'être avec vous mais quand vous aviez besoin d'un support il n'était pas là quand vous étiez encore dans la confusion il n'était pas là je vais être un peu cruel pour certaines personnes mais à un moment il faudra que vous gardiez le cap que vous fermiez toutes les portes. Donc Seigneur, je te remercie pour les personnes qui vont se connecter. Je te remercie pour les personnes qui vont écouter ce message. Je demande que tu puisses leur parler, que ce soit comme un signe, que j'apporte des réponses à leurs questions. Que ceux qui étaient dans le trou, spirituel, physique, financier, qu'ils en sortent. Ton souhait, ce n'est pas que tes enfants périssent. Ton souhait, c'est qu'on ne reste pas dans la pauvreté, dans l'ignorance. Donc, par cette parole, je viens enlever l'ignorance. Je demande que tu te révèles à chacun d'entre nous qu'on comprenne exactement. Je viens contre les mauvaises interprétations. Et je demande aussi pour ceux qui ont de la peine à se concentrer, ceux qui ont toujours vous tombez à chaque fois, que ce soit dans la fornication, que ce soit euh, dans des relations que vous savez qui vous détruisent. Je déclare aujourd'hui que vous reprenez votre force. Tout canal qui avait été utilisé dans le passé pour vous prendre votre énergie, toute personne dans votre entourage qui prenait votre énergie, je déclare ce soir que vous êtes restauré. Je déclare que vous recevez la direction, vous voyez dans quelle direction vous devez partir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La fesse, ce n'est pas la blague. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la blague. Je blague souvent, mais... Il y a des jours où... J'ai comme une sorte d'alarme ou d'alerte... Qui vient vraiment sur moi, genre... Et ce soir, j'ai ce sens de... Bonsoir, les choisis. Vous serez combattu. Vous êtes même combattu maintenant là. Vous êtes comme. Donc... Les gens n'aiment pas quand vous êtes souriante. On n'aime pas quand ta peau rite. Donc quand elle s'envoie ta peau... Ah Non Ils sont sur votre cas. Bonsoir. Ils vont passer par tous les canaux. Tout ce qu'ils peuvent. Le but, c'est qu'elle perde de confiance en elle. Le but, c'est qu'elle abandonne. Comment elle se dit que la semaine-ci, elle va avoir beaucoup d'argent là? Mm -mm. Et aujourd'hui, je viens vous demander de regarder à côté de vous. Ne regardez pas trop loin. Beaucoup de vos ex vont commencer à revenir. Tous les gens que, que ça a 3-4 ans, la te le dit que je crois, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Hein. Je crois que je peux faire ça. Hein. Euh. C'est dans le monde spirituel. Écoutez, moi je suis une petite fille. Je parle comme ça, là. vous voyez, j'ai ma tête comme ça là. Mais si un truc que je connais, c'est que Dieu me parle. Je sais aussi qu'il vous parle. Si ce qu'il me dit peut correspondre, à ce qu'il vous dit et que vous pouvez prendre ça en considération, ça va vous épargner les chagrins de cœur. Ça va vous épargner les, ch les chutes non nécessaires, les détours de six mois. Les pertes financières non nécessaires. Des employés qui vous donnent des mots de tête, vous vous débarrassez d'eux. Des gens qui vous appellent non mis pour rien. Parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Ils sont après votre énergie. Bonsoir. Aujourd'hui, là, il ne veut pas trop rire parce que vraiment... les ils vont vous attaquer à tous les niveaux. Ils cherchent votre énergie. Ils savent que vous êtes reine. Ils savent que vous avez été élevé. Ils le savent. Maintenant, ils vont venir en sous-marin. Mais seulement aujourd'hui, j'ai tellement annoncé que c'est la semaine des finances. Combien de belles, depuis le matin, combien de personnes vous ont mal? Apprenez à dire N-O-N. Non. On m'a dit que la semaine, si je vais recevoir l'argent, on appelle qu'il va donner. Un connaît son corps, son mental ne connaît pas que tu es rêve roi. Mais l'esprit qui est en lui connaît que ça, c'est une reine. C'est pour ça que l'esprit va l'influencer. Pour qu'il vienne te déranger. commencer sans vous saluer allez il fallait que je tombe directement dedans bonsoir diane bonsoir à la reine tenandjo bonsoir à la reine mecca bonsoir le roi feuillot bonsoir la reine prisca la reine daël comme camille bonsoir la reine d'Orily bonsoir euh, la reine edou bonsoir delphine bonsoir la reine chana la reine steph adélaïde le roi feuillette bonsoir à la reine adéjo Bonsoir. Oh Pio, bonsoir. Armand Tabengo, bonsoir. La reine Paola, bonsoir. Le roi Paterne, bonsoir. Si vous avez oublié, commentez encore, je vous saluer. Bonsoir la reine Ban, Bonsoir la reine Diane. Bonsoir le roi Armand. Ils savent que vous êtes le plus talentueux parmi eux, la plus talentueuse. Quand je parle, écoutez, hein, comment ça marche, comme les espions. Est-ce que tu as un Decepticon Decepticon des Decepticon? Mmh. Decepticon Ils vont venir sucer votre énergie Oui, je vois ce que tu fais Je vous connais même vous-même Je vous connais non vous les Decepticons Oui, je suis tes vidéos Ils ne vont jamais commenter mes vidéos Je te suis J'apprécie ce que tu fais J'ai passé deux ans à te dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Tu as, comme, tu as fait comme si je n'existais pas. Je suis dans tous les problèmes de la terre. Tu fais comme si je n'existais pas. Maintenant, tu me dis que tu crois que Dieu m'a honte? Dieu a honte quoi sur moi. Laisse-moi comme je suis. Moi, je passe mes messages que sur Facebook et je ne parle pas directement aux gens. Bonsoir. Les déceptiques qu'on là, ils ne vont jamais partager vos vidéos. Ils ne vont jamais partager vos vidéos. Même liker ou pas liker. Bonsoir Emmanuel, c'est si oui. Écoutez, vous vous êtes fait vous-même. Si Dieu vous a sorti de ce qui vous a sorti, vous pensez que Dieu va vous laisser maintenant. Vous êtes plus fort que vous ne connaissez. Ne laissez pas les Decepticons. Oh. Ils vont vous chercher. Ils vont vous chercher. Ils sont dans votre repertoire, non? vouloir adou adoucir votre cœur vraiment tu sais d'avoir perdu c'était la plus la chose la plus pitoyable de, de mes cinq dernières années vraiment hey listen il y a beaucoup de personnes qui vont pas revenir à votre vie protéger parce que parmi vous il y en a beaucoup vous avez les six dernières semaines là spirituellement vous vous êtes élevé votre pouvoir est sorti. vous, donc, vous avez les visions où vous êtes vu en train de faire des choses. On vous attendait non Ok. On ne voulait pas que tu saches d'abord ce que tu peux faire. Maintenant que tu sais ce que tu peux faire, il faut qu'on t'empêche de réaliser ça. Même si le faux marche seul. Même si le faux mange seul dans ta maison. Même si le faux. Moi, ah, il dit ça à ma part. Moi, il dit moi. Bonsoir Instagram. 90% de mes followers sont en anglais sur Instagram. Donc, il faut... abonnez-vous à mon Instagram, mais vraiment. Je vais mettre le lien même ici. C'est ça que les ne vont pas venir. Je, je suis en train de me débarrasser des Decepticons parce qu'il veut que vous arrêtiez. Arrêtez. Que ce soit ta grande soeur, que ce soit ton grand frère, ton gars, ton ex. Toute personne qui va venir te dire « Moi aussi, je suis choisie comme toi. » Moi aussi. Il y a les niveaux de choisis. Il y a certains choisis qu'il leur faut encore 10 ans avant qu'ils se décident. Vous. Vous, vous êtes déjà décidé. Si, on vous, si vous mourrez ce soir. Si vous mourrez ce soir. Vous mourrez en sachant que je suis sur mon chemin pour accomplir ma destinée de choisi. Point à la ligne. Donc on dit sold out. You're sold out. Vous êtes sold out. Le sceptique qu'on va venir, il va te dire, ah, tu sais, tu peux m'aider, non? J'ai besoin de toi. Hey, I am not, uh, je ne suis pas, uh, t'as même mon Instagram là-bas, d'abord. Je ne suis pas mode Thérèse à moi. Hey, de Thérèse, you know? Tu sais combien de temps ça t'a pris pour arrêter de forniquer? Tu as pris 6 ans pour sortir la fornication. Un coup, un coup, un coup, un coup, tu es dedans, un coup, tu es dehors. Un coup, tu es dedans, un coup, tu es dehors. Et quand tu es dedans, tu connais que ça te suce ton énergie. Maintenant, là, ça fait un an que tu es clean. Tu es désintoxiqué. Tu te, tu te la pètes. Parce que quand tu vois un nom passer, tu fais ça. Bye. Tu maîtrises. On te parle, tu dis que tu maîtrises. Le décepticum va se pointer. Tu sais, je sais que tu as des révélations. J'ai vraiment besoin de toi. I need you in my life. Il te chante les poétiques lover. Darling, faisons l'amour ce soir. Il arrange encore bien sa voix. Tu aimes quoi? Le chocolat. Ah, les fleurs. Depuis que tu gardes, depuis tout le but, vois, il ne t'amenait pas les fleurs. Hein. C'est maintenant là qui va se côté. Le bébé. Le bébé. Voilà, ah je. Je t'ai envoyé des fleurs. Parce que je sais que tu es la femme de ma vie. Vous riez, Votre destinée en dépend. <rire> Moi, je ne vais pas me dire seulement comme ça là. Je connais les combats que je mène avec eux. que Le bébé, euh, tu sais, j'ai vraiment réfléchi. Ne vous inquiétez pas, ils vont revenir. Dès qu'on le come ils ont besoin de votre énergie. Il dit, babe, ça m'a trop coûté. You cost me too much. You cost me, damn. Tu m'as coûté trop d'argent, d'énergie, de temps. Tu m'as pris 18 mois de ma vie. Parce qu'il fallait que je fasse le deuil. Que je me purifie à nouveau. Que je me rediscipline. Que je crois en moi. Que ma beauté revienne. Que j'enlève les énergies que tu m'as données. Boy, that's a lot. That's too much. Je n'ai pas de détour à faire encore. La Bible dit que quand un esprit vient dans toi, là, on l'enlève. Quand il revient il apporte 7 il porte 7 qui vient avec lui maintenant pas je jocelyne pardon il n'y a pas la main il n'y a pas le salon il a pas la chaise il n'y a pas la place il n'y a pas la place vous devez connaître ce qui vous fait tomber vous devez savoir comment ça à quoi ça ressemble si ça les abdos vous devez connaître si c'est le parfum Dior, oh, vous devez connaître que this is not me, this ain't me. Mm -mm. Je ne fais plus de tout. Vous n'avez pas à remarquer. Sur les réseaux sociaux, moi j'ai des périodes de ma vie où ouais, je suis sur les réseaux. Pam pam pam pam, pam. Après, je, je sens comment ma force pas. Le Les seuls qui est venu. Bonsoir, bonsoir Instagram. Bonsoir Facebook. Il est venu, il s'est assis. À vider de ton énergie tu te dis ah non moi je, je veux même plus je, je, je, je suis pas choisi moi moi je suis pas pff. Mmh. Pff. Je, tu fuis seulement tu non non tu ne veux même plus attendre par de spiritualité tu ne veux plus elle te pas encore six mois six mois et quand tu as fui on là tu es dans la pauvreté tes business tombent tu, tu fais seulement le sous-marin, tu suivis. Comme on dit que les élus sont les élus, les choisis sont les choisis. Écoutez, un choisi, tu es là, on a mis le décret sur toi, c'est là. Mais, quand tu commences, tu quand tu fais des détours, tu t'arrêtes pour manger en gros, ça te prend le temps, ça te prend l'énergie. Imaginons, on fait un marathon. Quelqu'un s'arrête il dit, « Ah, je vais aller chez ma copine là-bas. » Il s'arrête, il paye chez sa copine, il fait la l'amour, il mange, il fait des selfies. Pendant que l'autre personne, de courir ça marche. Il court, il court, il coube. il coube. il Vous pensez qui va arriver avant l'autre Et la fin, c'est qu'on vous parle là. Je vous parle de destinée. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Je ne suis pas... Ce n'est pas la blague. This is not joke. Merci beaucoup. Merci pour les compliments. Bien sûr, ces vêtements seront disponibles dans la boutique de Choisis. Je vous dis que DHL est en train de me faire les... J'avais rendez-vous avec DHL aujourd'hui. Je, je, je, je contacte la dame à l'heure du rendez-vous. Elle commence à me dire que ouais, j'arrive au bureau, je te recontacte. Donc vous allez savoir. Parce que je veux pouvoir, je veux ouvrir de la façon que même à l'étranger, vous commandez, je vous envoie sans souci. Ne m'appelez pas sur Facebook, ce n'est pas le moment, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir Instagram, bonsoir Facebook. Et vous devez comprendre Analyser ce qui se passe Vous devez lire entre les lignes Parce que vous êtes au milieu d'une bataille J'ai reçu une jeune fille ici aujourd'hui Elle me dit qu'elle sait Je sais depuis que je suis petite que je suis choisie Mais je suis aussi très combattue Et Je suis allée ici, on m'a je suis allé là-bas on m'a dit que j'ai encore quelques démons dans moi. Je suis allé là-bas j'ai encore m'a dit que je... Et je dis, ok. Depuis là, personne ne t'a dit ce qu'il y a en toi. Personne ne t'a dit que toi, tu peux exorciser les gens. Le pouvoir qu'il a choisi c'est la Chimamelu. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que je vous ai tout, je vous ai tellement dit, soyez très méticuleux sur les gens que vous écoutez. Je peux vous parler comme ça, vous croyez. Vous quittez comme ça, vous partez tomber sur une autre directe. C'est-à-dire vous sortez de ma maison, vous rentrez à côté là-bas. On commence à te dire non, tu sais, il faut d'abord que tu attends de même 5 ans. Hein, on ne sait jamais. Si tu fais des vidéos sur Facebook, tu ne sais pas, il y a les gens qui vont t'attaquer. Oh, quand tu mets ta photo sur Facebook là, si quelqu'un devait t'attaquer, tu crois qu'il ne va pas prendre ta photo sur Facebook. vous pensez vraiment que si quelqu'un pouvait vous faire quelque chose votre photo est partout en ligne vous êtes partout en ligne si je crois que je suis puissante je suis puissante si je crois que je ne suis pas puissante vous savez quoi? je donne mon pouvoir ça c'est la citation de la journée il faut que j'écris vous ne savez pas je veux changer votre vie I want to change your life. Je veux qu'on arrête de vous traiter n'importe comment. Si je crois que je suis puissante, je suis puissante. Si je crois que je ne suis pas puissante, je donne mon pouvoir. Thank you. J'ai enregistré. Ah, ça fait une bonne citation. La Bible, mmh, vous prenez la Bible si vous vous asseyez, Saint-Esprit parle-moi. Je vais sortir de là où je suis là. Assez, c'est assez. Saint-Esprit, c'est que moi moi la parole aux gens. On dit que c'est trop simple. J'ai besoin de tu vas me mettre les décors, tu vas mettre le feu, tu vas mettre. Hmm. Saint-Esprit. Et déjà, ce que je vous dis, c'est ce que le Père m'a dit. Jean 17. Je crois ce que la Bible dit. Tu vois dans la Bible, que quelqu'un, il fait une offrande. Il se couche. Il fait un rêve la nuit. Dieu lui parle dans le rêve et il te donné la puissance. Il de donne la richesse. Il se réveille et dit que je suis riche. Si moi, il fait la même chose, vous commencez à vous dire que. Je ne fais pas du blasphème. Ce que je vous enseigne, c'est biblique. Mais c'est à l'autre niveau. Je vous donne le pouvoir. Je mets le pouvoir dans votre main. I le pouvoir dans vos mains. Stop giving your power away. Stop. Stop. You don't need everybody. Vous n'avez pas besoin de 50 délivrances. Il y a des petites choses que vous faites pour l'instant. Il y a des gens que vous permettez à côté de vous. Il y a des décepticons avec lesquels vous couchez actuellement là. C'est pas bon. Ils viennent prendre votre énergie. Ils prennent. J'ai rencontré un décepticon ce soir, cet après-midi. Quand nous parlons de décepticons, qu'on n'y quoi pas de Notre business d'abord, c'est. On a votre business side, on a vraiment des trucs qu'on entend de faire ensemble. On finit par les business. Comment ça va <rire> en <Enfin>, fait quand même. <rire> je dis que tu sais quoi, je savais que tu venais. Je parle pas à lui, je parle à l'esprit qui est à lui là. Commencez à voir vos batailles sur une autre échelle. Mais en même temps, dites-vous que. S'ils me poursuivent, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi. Osez croire que vous êtes spécial osez, si vous ne croyez pas, vous suppriment de ma page parce que je connais les décommentaires des décès qu'on a, ils vous suppriment c'est parce que tu peux déplacer les montagnes, Jésus a dit que, vous, vous savez quoi vous aimez quand vous dit que tu dois d'abord jeûner pendant 50 ans tu dois venir sur la montagne, tu dois faire 45 jours après tu dois venir, vous aimez ça Jésus a dit, celui qui croit en moi ce que je fais, il va faire. Et même plus. Arrêtez de douter de Jésus. Il dit que celui qui croit, il va parler à la montagne. Il va dire, montagne, pousse-toi, tu vas te mettre dans la main. La montagne il va faire grr. vas bah, tu tomber dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dedans Croyez en vous. C'est simple, non Là, je suis trop simple, non C'est trop simple, non Vous aimez les associations des gens qui sont les pauvres Les associations des hommes euh, faibles Vous aimez ça C'est pas, pas ici, hein je suis, la, je suis la seule page officielle que vous chasse. Ça ne va pas vous ça Je vous chasse et vous dites désabonnez-vous. Désabonnez-vous, pâtez. Au lieu d'être avec 50 et de 7 qui continuent ma page, j'ai deux choisis. Parce que c'est l'énergie qu'il y a là. On va bouger les montagnes. Ne croyez pas aux paroles des gens. Lisez leurs actions. Lisez leurs actes. Ah oui, je vais, je vais, je vais. Bien compris, je vais. The saved woman, thank you for the compliment. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais. Never. Jésus a dit ceci. Quand deux personnes s'accordent, moi et vous, ça fait deux. C'est bon. Vous n'avez plus besoin d'eux. Moi et vous, ça fait deux. C'est bon non? Je vais vous lire quelques passages. Vous voyez mon sac, non? Le sac des choisis. je vous les lis. Matthieu 18. Vous croyez que vous avez besoin de vos oncles, de vos tantes, de 50 pères spirituels? Matthieu 18. versets 18 et 19. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez, c'est-à-dire tout ce que vous allez lire sur la terre, sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous, écrivez-moi deux s'il vous plaît, écrivez-moi deux, -E D-E-U-X-2. Seigneur, que tes enfants comprennent comprennent qui comprennent deux regardez ce qui dit pour deux personnels si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque je préfère prendre un passage de la Bible, je crois, et j'agis sur le passage-là, au lieu de connaître 50 passages dans la Bible. Bonsoir. Hello Instagram. Hello Christina ou Zoe. How are you baby girl? Donc vous devez n'importe quoi. Parce que vous êtes deux. Et moi et vous, ça fait déjà deux. Il dit, « Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » pas n'est pas faux ça? Arrêtez de douter de vous. Parfois, j'aime travailler avec les enfants parce que, quand tu vas prendre ça, tu vas donner à l'enfant, l'enfant va dire, « Ok, ça veut dire qu'on peut aller faire ça. » Souvent, ce sont ceux qui font que je dis hey, Attends un peu, attends un peu. » Vous et moi, ça fait deux. Ça veut dire qu'on peut demander n'importe quoi. Bonsoir, Georgette. Bonsoir, Sylvie. <rire> que mes paroles sont suaves. Moi, fin des jeux. Comme l'eau des Chi ma nuit, ma oh yeah. femme. Aïe. Quand je parle, ça résonne en vous. Parce que vous savez. Bon, ce qui vient d'arriver, voilà ma, ma, mon compte Instagram, Mode Queen Joe. Allez sur Instagram, il y aura des directs que je vais faire sur Instagram, il y aura des directs que je vais faire sur, sur YouTube. Vous devez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, vous avez ça sur votre téléphone. Vous ne me donnez pas votre argent, en attendant, vous me donnez vos likes. likes. On va prendre un dernier passage, euh, le psaume 62. 13. Baladez-vous souvent dans les psaumes. Vous marchez like I'm singing in the rain. Oh, psaume 22 mm, Nice. Oh, psaume 27. Baladez-vous dans les psaumes. Ah oui, ça c'est vrai, la reine Meka. Le monde a fait sa part. Donc on va, faire, on va prendre le psaume 73. On va commencer à partir du verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Vous savez de qui il parle, non? Tu me conduiras pas ton conseil. Donc, par la foi, je déclare que Dieu va toujours me conduire par son conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent, peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Judith Colombe, maman, tu me fais le voice, il y a des gens qui me font les voices de 25 minutes. L'autre m'a fait le voice de 29 minutes. Il ne sait pas, même si j'avance sur deux fois, Déjà que j'avais passé 15 minutes à écouter, c'est long, maman. Moi de Queen je, je suis avec une grande robe, j'ai un, un par-dessus noir, avec de longs cheveux comme ça. Vous me connaissez quand je dans mes tendances, non? Donc sur mon compte Instagram, euh, J'ai de longs, j'avais ça. C'est quand je me encore les greffes. Moi de Queen Joe, vous devez mettre le tiré en bas et un tiré du bas entre moi de Queen et Joe. Voilà, donc pendant quand vous me contactez, c'est pour ça que j'aime moi les consultations. Certains entre vous me autre, vous me contactez, vous me faites des voix, vous me faites 10 voix de 10 minutes chacune vous-même. Yeah, J'ai mis le lien dans la vidéo. Allez prendre rendez-vous. Quand il y a l'heure de notre rendez-vous, lundi, mercredi et vendredi, entre 11h et 15h du Cameroun, je fais des rendez-vous. Ok. Je vais continuer avec le psaume 73. J'étais au verset ben 25. Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Judith Colombe, s'il te plaît, il y a un lien, dans cette vidéo, il y a un lien. Et puis mon contact WhatsApp. Avec ce lien, vous pouvez le rendez-vous sans avoir besoin de me parler. Voilà. Donc, je suis dans la vie de Douala. Mais 90% de mes rendez-vous, je les fais en vidéo, WhatsApp. Bon, pour les informations, j'espère que c'est bon. en Bonjour Instagram. Bientôt, il y aura Instagram, Youtube, Facebook, tout ça la même pour Ok. David est en train de parler à Dieu. Le psaume 73, il dit... Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Hier, je disais ceci, ceux qui ont écouté le message, parce qu'on est en train de jeûner actuellement, je crois qu'on est peut-être au 17e jour de jeûne, ou au 20e jour de jeûne, on a 30 jours de jeûne actuellement. Et ceux qui sont dans le jeûne avec nous, je leur ai dit hier, je ne connais pas une personne dans la Bible que Dieu a pris. La personne est restée pareille. Dieu a pris David. David était un berger. Bonsoir la reine rose. David était berger. Quelques années plus tard, il est devenu roi. Joseph. Joseph était le fils de son père Jacob. Quelques années plus tard, il est devenu le premier ministre de la plus grande puissance mondiale de son temps. Daniel, Daniel était exilé, il est arrivé dans le, dans le je ne sais pas, dans quel pays, c'est le je ne sais pas, le pays est Nébuchadnezzar. Il est devenu l'homme le plus demandé, l'un des plus sages de son, de son pays, si ce n'est premier ministre, ça c'est Daniel. Moïse, Moïse allait sortir les enfants d'Israël, il les a pris, il a pris les enfants d'Israël de l'Égypte où c'était étaient en esclavage. Donc quand Dieu commence avec vous, vous êtes employé, vous travaillez pour un descepticat. Il vous prend. Il vous sort de là. Il vous amène dans une terre où il y a le lait et le miel. Dieu ne vous prend pas pour vous laisser au même endroit. Et on n'a pas besoin de prier pour que la vérité nous affranchisse. Vous allez connaître la vérité, et la vérité va vous affranchir. Je vous parle, je vous donne la vérité. Seul, ça va faire son travail. Allez lire Hébreux chapitre 11. J'aime souvent ça, je lis un peu Hébreu là. Je vois tout ce que les gens ont fait. Il dit que ah, qu va arriver au ciel. On va écrire si on va ajouter mon chapitre sous ça. Tandis on va faire un peu de tout là-bas. c'est notre chapitre, le chapitre des choisis, Hébreu 11, je lis la parole, oh la foi, c'est la ferme assurance des choses que je suis ne voit pas, mais qu'elle espère, c'est la démonstration de ce qu'elle ne voit pas, pour la voix posséder, les anciens, la Bible se refait toujours aux anciens, vous vous dites que non les ancêtres sont morts, gna, gna, gna. la Bible ne fait jamais rien en oubliant le passé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pas la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est pas la foi qu'Abel a offert un sacrifice. Donc ils ont commencé depuis loin là-bas. Où est On fait le backup. Abel a offert un sacrifice. Il a offert un sacrifice à Dieu. On a offert pour offrir pour On a pris pour, pour Abel. Enoch a été enlevé, il m'a tellement avec Dieu qu'un jour, Dieu a dit que je vais dissoudre ton corps, viens vivre avec moi. Je rappelle avant en 2013, quand je venais de commencer vraiment à voir le fire de la Bible, je disais que Seigneur, je suis sûr que tu vas m'enlever. Tu l'as fait pour Élie, tu l'as fait pour Enoch, tu vas le faire pour moi, par la foi. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6, très important. Hébreu 11, or 6. Oh, « sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu... » Dieu, tu dis quoi? Tu dois croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chercher, tu ne savais pas dire que tu peux évangéliser. Tu parles à l'église tous les jours. Tu as passé deux heures à l'église, tu as fait, tu as balayé l'église, le pasteur est content. Ouais, c'est bien. Tu cherches, Dieu tu as été à l'église aujourd'hui. Yeah, that's my girl. Dieu va te balayer. No. C'est vrai que ce que je dis, ça ne plaît pas à certains pasteurs. Vous avez servi à l'église. Vous avez fait tout ce qu'ils vous ont dit de faire, non? Ça vous a donné. De... Quel est le feeling? Vous savez qu'il y a quelque chose qui manque, non? C'est pas la foi que Noé divinement avait été des choses qu'il ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, il a construit l'arche pour sauver sa famille. C'est pas cette foi qu'il a condamné donc le monde. C'est pas la foi qu'Abraham, on dit toutes les personnes qui ont vécu par la foi avant là, bonsoir Aimé, bonsoir. Abraham, lors de sa vocation, donc de son appel il a obéi et il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il ne connaissait même pas la rue matin. Il est parti sans savoir où il allait. Hébreu 11, verset 8. C'est pas la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Ça veut dire que, il dit, OK Seigneur, je vais tirer au sort. Il prend la carte 1, 2, 3, 4. Soleil. Oh, je pars. 1, 2, 3, 4. Soleil. Oh, je vais aller en Suisse. Il ne connaissait pas là où il partait. Est-ce que vous savez que dans l'acte des apôtres, il y a des endroits où, quand on devait envoyer quelqu'un en mission, on tire au sort. On dit qu'on okay, que j'ai même pas une pièce sur la table. Tu sais, une pièce. On prend la pièce, on dit pile ou face. Si c'est pile, tu pars avec Paul. Si c'est face, tu pars avec Pierre. Ah, face, Pierre, c'est toi qui parles. Il y a des choses dans votre vie que vous devez commencer à faire par la foi. Quitter l'homme là par la foi. Le loyer qui paye là le mois prochain, vous allez apprendre l'argent à venir. Hey, Nathalie, mais capture bien, dit la reine, que si par la foi, nous croyons au décepticon. <rire> Pourquoi pas Dieu Ouais, tu as balayé dans les églises, hein On t'a dit que c'était parce que tu balayais que l'onction allait venir, non Que la bénédiction allait venir, non Le mariage allait venir, non Quand il faut marier, on donne, c'est deux enfants qui ne te marier. <rire> bon, mais je fais ça. Pardon, lisons la parole. C'est pas la foi. Mm Hébreu -hmm. bon, 11, verset 9. Ce n'est pas la foi qui va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver sur Instagram. Bonsoir. Est-ce que vous imaginez que par la foi, Abraham qui avait 90 ans a reçu la promesse qu'il va avoir l'enfant. Et c'est 10 ans plus tard, c'est-à-dire quand il avait 100 ans, qu'il a eu l'enfant. On t'a dit que tu vas te marier. Par la foi, je vais me marier. Année, un des trois décepticons viennent après du disait non, non, non, et des septicons vous guettent. Ils sont même ici là, ils se pointent dans les direct des gens. Verset 13, c'est pas la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlaient ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. On a tous une nation qui est liée à Abraham, Isaac, Moïse, Jésus, David, Salomon. Nommez-les. Ils sont là. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Bon, je vais avancer à un autre endroit là. Voilà. Verset 20. C'est pas la fois qu'Isaac bénit Jacob et Es. Donc, Isaac est resté c'est dit. Il faut que je bénisse mes deux enfants. Si je bénis, ça va marcher. Et là, ça va être l'idée, l'intuition divine. La même façon que vous avez les idées souvent là. La même façon. Donc Voilà mon numéro. Bon, je remets le commentaire juste pour vous aider. Ok, c'est bon. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils. Isaac avait béni Jacob à la foi. Jacob a béni ses deux fils par la foi. Pardon, euh, ses douze enfants par la foi. C'est pas la fois que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël. Il a donné les ordres au sujet de ses eaux. Il a dit que déterrez-moi, comme on dit sur village qu'on déterre les crânes là. déterrez moi vous m'amenez là-bas. Souvent vos mères parlent et disent que non, je ne suis pas content, de là on m'a Vous dites que ce n'est pas biblique. Voilà ça. Quand Joseph mourait, il a dit que dans quelques années, déterrez mes eaux, vous, vous amenez là-bas. La spiritualité africaine Verset 23, c'est pas la foi que Moïse à sa naissance se fut caché pendant trois mois par ses parents. Ce que je fais souvent, c'est que je reste et je pense à la foi des parents de toutes ces personnes. Je reste souvent de ça là, je dis, imagine tu accouches. Et dans ce temps où tu as accouché, on a dit que tous les enfants nouveaux-nés, on les tue. Je ne sais pas comment elle a caché le ventre. Je ne sais pas comment elle a caché le ventre là. Elle a accouché un nouveau nez comment elle pleure. Non? Je ne sais pas comment elle a fait pour cacher l'enfant là pour qu'il ne pleure pas. Et après j'ai donc, ils avaient la foi. Les gars là ont le cœur. Ils avaient la foi. Elle restait dit que, comme je te mets dans l'eau, le pouvoir de l'eau, l'eau, le pouvoir de l'eau. L'esprit de l'eau agissait déjà depuis dans la Bible. Elle prend l'enfant, mais met dans la cobaye. Elle pas être dépose. Ça veut dire qu'elle faisait confiance en l'esprit qui était dans l'eau. Que tu vas protéger mon enfant. Je vais faire, vous n'aurez plus peur des choses. Eh. On, fait, on vous dit, oh, non, l'esprit de l'eau est mauvais. Oh, l'esprit de ceci est mauvais. Mmh, ceci est mauvais. Bonsoir Neige. Elle dépose l'enfant sur l'eau. C'est le même jour où la fille du roi sort. Est-ce que vous savez que Moïse a été élevé par sa mère Allez dans les autres, vous lisez encore. Le jour où Dieu m'a révélé ça, j'ai dit, mince. Pourquoi les prédicateurs ne m'ont jamais dit ça Voilà l'histoire de Moïse. Sa mère le cache. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle accouche. Elle le garde trois mois. Elle le met sur l'eau. Quand elle le dépose sur l'eau, ça seule le suit. Elle arrive dès que la fille de Pharaon sort l'enfant de l'eau. Elle dit que. Bonjour ma reine. Vous voulez que je ne pas t'appeler une nourrice qui va s'occuper de l'enfant La reine dit, ok, pas de souci. » Elle pas appeler sa mère, la mère de Moïse, la mère de l'enfant la même. Elle amène la mère. La fille de Pharaon dit, ok, je vais te payer pour que tu t'occupes de l'enfant, l'enfance. Premièrement, on a, le... on a levé le décret présidentiel qui disait que tous les enfants de moins de deux ans, on les tue. Donc on n'a pas tué son enfant. Deuxièmement, on l'a payé pour qu'elle s'occupe de son enfant. Imaginez le président Paul Biya vous paye, pourquoi vous vous occupez de votre enfant, ton propre enfant? C'est comme ça que je suis sûr, que c'est comme ça que Moïse a pu savoir qu'il était israélite, parce qu'il a grandi en apprenant les préceptes des, des israélites. Sinon, comment il aurait pu savoir que son peuple est Israël Il restait avec sa mère, et puis il était au palais, il apprenait aussi les choses que les égyptiens lui apprenaient continuons. Et je suis sûr que Moïse a même été sélectionné par la foi de sa mère. Je suis que sa mère restée un jour, elle a dit que Seigneur, l'enfant s'est béni de toi. Il va changer, il va bouger les montagnes. Seigneur, il va délivrer le peuple. Rien n'arrive par hasard. Vous avez fait comprendre que non, c'est dans le temps de Dieu. Quand Dieu le veut, si Dieu le veut. Je vous ai même parlé de mon livre. J'ai un livre pour les enfants. Comment planifier le futur de son enfant Il y a un autre que j'ai écrit que je n'ai pas encore imprimé. Ça s'appelle Mon enfant, tu réussiras. Dieu m'a montré la formule magique pour faire que votre enfant réussisse. Nos enfants ont une destinée. Et nous avons de l'impact sur la destinée de ces enfants-là. Ce que tu dis en tant que mère ou en tant que père, ça influence ton enfant quand il est dans ton ventre, quand tu l'as même pas encore conçu, quand il part à l'école le matin. Vous avez des enfants Noah et des enfants Moïse là. Vous, ils sont voir à la maison, ils m'écoutent même. Mais vous êtes là aussi de moi, et là que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas la foi que Moïse, Hébreu 11, verset 27, 24, pardon il a refusé d'être appelé fils de, de, de la fille de Pharaon. Verset 27 maintenant. Ce n'est pas la fois qu'il a quitté l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi. Vous imaginez Moïse. Seul. Il dit, ok, Dieu va me protéger. Il se lève, il dit, je maîtrise. Il part. Et c'est le même Moïse qui revient 40 ans plus tard. Seul. Avec vous seul traducteur, son frère, vous pensez que vous avez besoin de 50 personnes pour vous aider à faire ce que vous avez fait? Arrêtez, vous connaissez pas encore celui que vous appelez. You don't know your God. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts et ils vont faire des espoirs. Hébreu 11, c'est par la foi, verset 28 qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas. Au premier-né des Israélites. Avant que Moïse ne fasse le pleurer pour asperger le sang. Personne n'avait fait ça avant. Il est resté comme ça là. Une idée ne vient. Vous savez l'idée qui vous parle souvent là. Prends l'agneau, tu tues. Prends le sang. Tu prends l'arbre de paix. Tu es as dans sur la, la porte. Les portes où il y aura ça, il ne pas la foi, ils ne seront pas touchés. Il n'avait pas encore, on n'avait pas encore testé ça sur 50 personnes pour dire que ça va marcher. Mais la foi, vous allez lire Hébreu 11, allez finir le chapitre. Un choisi sans foi est inerte. Tu es comme un homme qui n'a pas de zizi, il ne peut rien. Je vous le dis encore, ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront rien contre vous. Vous m'entendez. Ils vous feront la guerre. Ils ne peuvent rien. Beaucoup d'entre vous, vous laissez les gens vous donner. Les gens qui ne vous arrivent, même, ils ne veulent pas défaire les lacets de votre chaussure. Mais ils vous dirigent. Ouais. Ils vous dirigent. Moi, ouais, il est fini. Vous avez des questions. Instagram, vous avez des questions. Abonnez-vous à ma page Instagram. Sur Youtube, mon nom c'est le suivant. The Giftiger Academy. Le lien est sur la vidéo aussi. Celui qui veut un rendez-vous, il y a le lien. Tout ça Allez dans la description, vous allez voir les liens. Vous cliquez, vous prenez le rendez-vous vous-même. Voilà. Pour les offrandes aussi, vous allez sur la page des rendez-vous. Vous venez juste don. Vous cliquez don et vous pouvez faire votre offrande là-bas. Pareil pour les dîmes. Merci Babyland. Je me suis sur Instagram. Écoutez, hein, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je n'aime pas trop citer les passages bibliques. Parce que pour moi, j'aime faire les passages bibliques. J'aime faire. Bonsoir Guy Christian. J'aime faire les passages bibliques. Je n'aime pas dire. Oh, Faisait la Bible. Ne disait pas la Bible. Faisait. Faites, si tu es dans la vie de Douala, croyez en vous. Il y a des gens que vous devez éloigner de vous. Qu'est-ce qui me motive à connaître ma mission de vie Pouh, La reine magnée. Votre mission de vie, c'est quelque chose qui vous parle déjà de, dans vous depuis longtemps. Quand tu es dans la relation avec le Decepticon, parfois tu fais les rêves, tu te vois la nuit en train de guérir les gens, tu te vois dans une belle voiture, tu te vois tu es riche, tu te vois en train de parler devant les gens, tu te vois en train de diriger les gens. Ta, ta mission de vie t'appelle déjà. <rire> Déjà, tu comprends? Non, bon Instagram, je vous remercie d'avoir regardé. Bonne soirée, ta mission de vie t'appelle déjà depuis The From. C'est seulement que toi tu attends que ce soit quelqu'un de qui te dise. Beaucoup d'entre vous, vous sautez avec des gens que vous savez que vous ne devez plus sortir avec. Vous savez. Vous savez. Dès que vous allez quitter la personne, là, vous allez voir comment votre mission de vie va revenir. Dès que tu vas quitter le gars, t'inquiète pas. Quitte le gars. Quitte le gars, tu vas voir. Tu vas confirmer Dans mon cas, quand je suis arrivée, ma spiritualité s'est vraiment ouverte quand je suis arrivée à l'église en On m'a introduit à la parole de Dieu. J'ai pris la parole, j'ai commencé à manger on dit, I saw the road and then I ate. Ézéchiel chapitre... C'était toujours aussi ma prière. Ézéchiel 3. Venez la Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel 3, verset 1. 1. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. « Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeais et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Et après il me dit, « Va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. » C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il parle vous, je vous ai dit ce qu'il m'a dit. Je vous dis ce que l'esprit m'a dit. Donc, chez moi, j'ai rencontré au fil des années beaucoup de Decepticons. Je me rappelle en 2012, je sortais avec un Decepticon. Euh, voilà. Après, c'est d'abord mon avis, vraiment, j'aime beaucoup. I love it. You know, I just I love it. I just love this. I love it. Et... J'admirais beaucoup ce gars parce que j'étais encore nouvelle dans la foi hein, ça faisait à peine euh, 8 mois. Quand je venais d'arriver, on m'a dit, relations sexuelles, arrêt. Arrête les relations sexuelles. Ça va te permettre d'être fort. Bon, c'est tout que si tu, tu couches avec un gars, sans que vous n'êtes pas marié, Dieu va te punir. On ne me disait pas que ça va juste m'aider à canaliser mon énergie, garder mon énergie. Donc, j'avais peur, oh Seigneur, Seigneur. Oh, j'ai couché avec un gars. Seigneur, ne me punis pas. Quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il en allait de ma sanité spirituelle, euh, j'ai rencontré dans ce gars très beau. D'ailleurs, il était dans l'armée. Un marine anglais. Like, God, the, the, the mom, he was, he was cute, girl. She's. Spirituel aussi. Genre, il me dit Ouais, j'ai été appelée, tu vois. Et je me dis Mais tu fumes quand on a commencé au départ, on avait dit qu'on couchait pas ensemble, mais après tu as fait qu'on a couché ensemble maintenant. Et tu me donnes des excuses pour qu'on reste dans la fornication. Pourquoi tu fais ça? Donc je ne me comprenais pas. Merci pour les compliments sur ma tenue. Merci. Là, il me disait, non, tu s'y tournais toujours. Et il vivait à Londres, moi je à Birmingham. Ce qui fait qu'on se voyait une fois tous les deux semaines. Parfois il venait chez moi, parfois enfin, j'allais chez lui. J'allais pour la journée parce qu'il vivait dans les baraques. Il était un peu dans la garde de... Il était dans les gens qui sont à l'extérieur de la garde de, de, de du palais royal là. Un Queen Victoria, les trucs comme ça. Là. Donc, quand il s'éloignait, quand il partait, la nuit je faisais des rêves, je me vente de faire de grandes choses. Parce que quand il partait, je me répandais. Je me lavais, je me nettoyais l'esprit, tout ça là. Après, quand il revenait, il disait, ouais, tu tu vois, comme ça, dit que moi, je suis chrétien depuis, depuis, moi, pourquoi t'es tout que Tu veux me montrer que tu es plus spirituel que qui Et c'est quelqu'un qui avait un esprit très fort, c'est-à-dire, il dominait vraiment sur moi, certaines fois. Et je me rappelle quand j'ai dit que c'est bon, quand j'ai coupé la relation. Dès que j'ai coupé ça, je suis tombée dans une phase tellement spirituelle de ma vie, 2013, 2014. C'est là que j'ai eu mon appel, c'est là que j'ai eu... J'ai taillé mes cheveux une, une période... J'étais vraiment une sorte de pèlerinage spirituel. Ma mission de vie m'appelait. Ça vous parle très souvent. Mais vous aimez faire les ignorants. Vous aimez faire les ignorants. Genre, euh, voilà, j'ai besoin. Si j'arrête avec celui-ci, qui va payer mon loyer De temps en temps, quand j'ai un petit problème financier, il me lance 1 000 euros, 2 000 euros. Oui, bon, il m'a eu me donner les papiers. Depuis 5 ans que tu attends les papiers, là, c'est pas encore venu. Tu sais que tu vas lancer ton business. Mais bon, il faut que je travaille encore pour eux. Non, Ouais, je peux pas quand même quitter comme ça. Depuis 10 ans, tu sais que tu vas être à ton compte. Jacques 4, verset 8. Ça, c'est un passage pour moi qui est clé. Rapproche-toi de Dieu et il se rapprochera de toi lave tes mains et il va t'accepter. Peu importe le péché que tu as fait. Bonsoir Linda. La reine Linda, bonsoir. Jacques, chapitre 4, verset 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Première chose. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça soumettre à dire, Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas aller à l'église et nettoyer le sol. Non. J'écoute la parole de mon père et je mets en pratique la parole de mon père. Point. C'est un peu comme si, ouais souvent le, le labyrinthe. Euh, il y avait un jeu là qu'on faisait souvent avec un vieux comme ça là, sur TV5, je ne sais pas trop quoi. Il s'appelait Gullibert ou bien je sais pas trop. Il y avait des pièces qu'il devait retrouver dans un château. Donc. Parfois, on, un, on fermait les yeux de quelqu'un et on le dirige par la parole. On dit, va à gauche, va à droite, va comme ça. Vous êtes le résultat des paroles que vous, vous mettez en pratique. Qui que ce soit que vous écoutez vous et mettez, vous mettez en pratique, c'est ce qu'il y a dans votre vie là, c'est le résultat. Si je commence à mettre en pratique ce que Dieu dit, je vais avoir ces résultats dans ma vie. Et sur le chemin de Dieu, le déceptique ne peut pas se placer. Donc, Hebreu, euh, Jacques 4, verset, j'ai commencé au 7. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ils ajoutent, nettoyez-vous-mêmes, pécheurs. Arrêtez de mentir. Arrêtez de flirter, vous. Vous envoyez des messages, vous voyez des vidéos, vous envoyez vos là, arrêtez ça. Arrêtez. Parfois, tu peux nettoyer toute ta vie, mais il y a encore deux choses que tu fais. Deux petites choses. C'est la porte que le diable utilise pour entrer dans ta vie. Comment dire que le diable ne fait que... C'est sa porte là-bas. C'est la porte qu'il utilise pour ne faire que dans ta vie. Nettoyez-vous, mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Irrésolu, c'est qu'elle commence à parler de purification. Donc, ça les gens n'aiment pas entendre. Vous voulez que vous parlez de succès d'argent, mais vous ne devez pas entendre que vous devez laisser les faux trucs que vous faites là, n'est-ce pas? C'est ne vous voulez pas, non? <rire> ouais, Seigneur, ouais, moi vous dis moi ma vraie vérité. Je J'ai pas la fausse vérité. Purifiez vos cœurs. C'était parmi vous les bébés, maman là. Vous devez pardonner au père de vos enfants. Permettez que le père la voie à ses enfants. C'est Certaines personnes, vous devez commencer à vous occuper de vos enfants. C'est une femme vous devez arrêter. Et le petit gars qui vient souvent de temps en temps, quand tu as besoin de faire un couloir, il vient là. Tu l'as arrêté. Quand tu t'ennuies 20 minutes, là, tu appelles. Oh, hey, hi, how, what how are you doing? Oh, Voilà ta porte. J'ai un dernier passage que je vais vous dire. Jacques 5, non, Jacques 1, verset 5 jusqu'à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, la sagesse c'est elle dit « je ne sais pas quoi faire ». Un sage, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire et il part, il fait. Pas seulement qu'il conseille. Il part, il fait. Je sais que je dois arrêter des relations bizarres là. J'arrête. Je sais que je dois arrêter le porno. J'arrête. Là, je suis sage. Oui. Oui. oui. oui. Donc, si vous manquez de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec la foi. Le mot foi revient encore. Je ne vous ai pas demandé de partager ma vidéo aujourd'hui. Vous avez partagé. C'est que la reine Chana a partagé, je suis Il y a quelques personnes qui connaissent, vous partagez toujours mes vidéos. Merci pour le partage. Qu'il demande. Vous savez quoi Je vais donner une bénédiction spéciale à ceux qui partagent toujours mes vidéos. Je sais que vous partagez parce que vous voulez que les gens connaissent la vérité. Que le Seigneur écoute le cri de votre cœur, ce désir que vous avez de partager la vérité avec les gens. Qui vous donne même un, un, un nouveau grade ce soir Parce que si le peu que tu as, tu ne peux pas donner aux gens. C'est pas quand Dieu va te donner beaucoup que tu vas donner. On déclare qu'un nouveau grade vous a ajouté. Oui. Ceux qui partagent souvent mes vidéos là, oui. Je déclare même que vous serez coach. Je mets le grade de coach. Coach. Vous allez coacher les gens. c'est ce que il dans mon esprit C'est pour quelqu'un Reçois. Bon. Mais qui demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Merci, Marlène Sioui. Merci. Merci. Être comme un flot de la mer, ça veut dire que vous écoutez cinq pasteurs. Ou vous, vous divisez votre dimanche. En cinq. Vous avez un peu qui vous devez écouter. Soyez stable. Soyez engrainé quelque part. Soyez enraciné quelque part. Jacques 1, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La première fois que j'ai lu ça, ça m'a fait mal. J'ai dit, Seigneur, donc, donc si je doute, tu ne vas pas me donner. Il dit, oui. Mais Seigneur, je, je, je balayé l'église. Seigneur, je. Ce n'est pas ça qui compte pour Dieu. Au Dua, Depuis que je connais les principes de Dieu, je siffle en marchant. I'm singing in a rain. I'm singing in a rain. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconsistant dans toutes ses voies. C'est la parole qui a parlé. Ça vous choque, ça vous hi, -hi. Il y en a parmi vous, vous avez des travaux que vous avez fait avec moi, des choses spirituelles que vous avez fait avec moi. Après, tu restes enceintes, tu commences à dire que ah, est-ce que tu vas vraiment marcher? Toi-même, tu te lèves, tu ouvres ta propre bouche. Moi ça dit que ah? On ne croit même pas que c'est qu'on a fait là. C'est toi qui viens gâter ton tapioca, oh. c'est pas moi. Tu es venu gâter ta sauce. Je veux que vous puissiez comprendre le pouvoir que vous avez. Votre pouvoir est tel que si vous alliez à moi, Matthieu 18, verset 19, rien ne peut nous être refusé. Mais en même temps, ta puissance est telle que si tu es doux, tu peux détruire tout. Et tu ne reçois rien. L'énergie doit être protégée votre environnement doit être isolé comme on garde comme on isolait quand on faisait la quarantaine de coronavirus on te demande que tu fais quoi je protège mon énergie ma manifestation c'est mon énergie Parfois, en une journée, mon énergie peut fluctuer. Je me lève le matin, je suis là. 10h, quelqu'un vient. On oh, m'a dit Tu sais, vraiment, vraiment. Je vois comment son énergie a est en train de venir. Je dis mm, mm, mm. Dès qu'il part, je fais. Après, je remonte encore. Ooh. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Commencez à avoir le thermomètre ou maître de votre énergie. quand je voulais annoncer, j'ai le podcast. Le podcast, c'est pour vous permettre. C'est une application encore a n c h o r Bonsoir le roi Jérôme Braque. Bonsoir la reine Béatrice. Il y en a parmi vous, vous devez absolument avoir la parole dans vos oreilles à tout moment. S'il le faut, mettez-moi en fond, en fond seulement dans votre maison. S'il le faut, faites ce que vous devez faire. Do what you got to do. Bonsoir la reine Tiofak. Votre énergie en dépend. Votre manifestation en dépend. Bonsoir, la reine Temple. Il y en a pas vous, vous attendez tous les jours 18h. Je voudrais que. J'ai checké sur mon truc. J'ai au moins 300 vidéos. Peut-être même plus. Ce que je vais faire, je vais les classer en catégories. Et j'ai commencé à les upload sur YouTube. Ce qui fait que je voudrais que vous puissiez aller abonner-vous sur YouTube et écouter. J'ai des vidéos sur l'argent, j'ai des vidéos sur les relations, j'ai des vidéos sur la destinée, j'ai des vidéos sur les finances, comment économiser, comment... J'ai des vidéos sur... Oh. Euh, Jis, Jis Pemanu, tu me demandes comment est-ce qu'on peut protéger son énergie en exposant sur les réseaux sociaux. Là, je suis sur les réseaux sociaux, non. Tu dois crois que les réseaux sociaux, c'est un outil pour toi. Pas contre toi. Tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu mets à regarder des vidéos, n'importe quoi. Tu peux aller, tu commences. Dès que tu détectes un décès, tu tu le bloques. Et tu dois aller, tu dois te pointer avec un message clair et précis. Parce que si tu parles, tu, doutes, tu ne connais pas ce que tu veux. Les gens qui te suivent vont savoir que non, ma fille n'a pas, pas ce qu'elle veut. Tu dois aussi avoir la patience et la persévérance. C'est depuis 2016 que je suis sur la page ici. 2016. c'est fait 5 ans. Il y a eu des moments avant, votre vibration était comme ça. Là. Tu as rencontré un de qui petits cotes. Après, descend. descend. Ça touche au sang. Tu tombes, il te quitte. Il vide ton arbre, la maison et pas. Après tu fais hum, hum. Apprenez à maîtriser votre énergie. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et je vous annonce, vous maîtrisez. Vous maîtrisez Ouais, vous dites, vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Moi, ouais, je vous dis, moi, ma chose. Je sais que vous vous dites comme ça là. Après, vous allez que non, mais non. Quand moi, elle parle, elle ne parle pas bien. Quand moi, je.. Rien ne peut vous être impossible si vous croyez. <rire> Avec tu attends 18 heures tous les jours. Moi, j'attends 18 heures. Ils vont maigrir, maigrir, maigrir. Ils vont maigrir sur votre vie. Aïe! ah! ah. Non, Tècle ne me dis pas ça, pardon. Je n'aime pas qu'on dit que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Je n'aime pas entendre ça parce que ça me fait un dans ma tête. Ich, je n'aime pas. Parce que quand vous dites comme ça, c'est pour vous asseoir à la maison, vous dormez. En attendant, tu fais activement quelque chose. Les cinq ans que vous dites que j'étais sur la balle, vous croyez que je dormais. Allez voir le nombre de séminaires que j'ai organisés. Allez voir le nombre de livres que j'ai écrits. Allez voir le nombre de directs de vidéos que j'ai fait. Oui, j'attends le temps de Dieu. Je ne peux pas commencer ma page YouTube maintenant. C'est le temps de Dieu. J'ai horreur. Donc, quand j'écoute ça, c'est comme... Hum. Hum. Hum. Faites attention. Parfois, tu peux lire un passage comme ça. Tu t'assois sur ça. Les cinq prochaines années de ta vie, tu ne fais rien. Parce que j'ai écouté un tout... à la... je sais pas. Empower yourself. Lisez ce qui va vous fortifier. Et même quand vous lisez, interprétez bien. Il y a des mauvaises interprétations de la Bible. Oh Jocelyne, mets le oh, oh, show. Oh, oh Jocelyne, mets le show. Oh Joceline, mets le show. Ahah, je regarde ce soir même ma musique, j'ai dansé moi. Il va maigrir, il maigrir. Allez encore écouter la musique là. Les gens vont maigrir à cause de vous. est Ce qu'on voit à la femme c'est « Hey, mais elle fait cette directe, elle a les vues. Hein. Hey, vous allez maigrir. Ce n'est que le début. Ne vous excusez pas parce que votre temps est arrivé. Don't apologize. Quand vous étiez en train de host là-bas, il n'était pas là. Quand vous, vous rentrez de chez vous, vous finissez à 23h chaque jour. 5h, vous commencez à 23h. Quand ça commence à aller, personne ne voit. Que ce soit les gars, que ce soit les enfants, vous savez que mon rythme de travail là. En attendant, qu'est-ce que tu fais? What are you doing? seulement ouais, que vous agissiez. Moi, je n'aime pas trop les paroles. Je me dis OK. Dieu m'a dit frappe. Je suis parti, donc j'ai fait ça, j'ai créé ça, j'ai lancé tel groupe, j'ai lancé ça. Les gens sont venus. C'est tout. Hein? Même si je fais, les gens ne viennent pas. Je suis parti, j'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. Yes! Moi, je fais depuis 2016. Première conférence que j'organise, c'était en 2016, décembre 2016. C'était en Angleterre, à Birmingham. Just do it. Bon, vous m'avez pas trop. vous plaît. Merci. Merci pour le partage. Merci pour les cœurs. Les réseaux sociaux sont un lieu pour les mauvaises énergies. Giseline Fongan, tu me vois où? Tu me vois à travers quoi? Qui est Seigneur, parle à ta fille. Hein? Tu me vois, tu avais quoi? Si elle faisait pas le direct, je me mets dans ma chambre, je parle à mes murs. Tu allais me trouver. Hein? Réfléchissez, s'il vous plaît. Think. Bonsoir, la reine Marlise. Think. C'est parce que. Je veux, veux que vous compreniez que c'est vous qui maîtrisez votre téléphone. Voici un de mes téléphones. Tu crois que je prends le téléphone, c'est tu sais, qu qu'est-ce qui peut me forcer à aller faire ce que je ne veux pas faire Donc le diable vient toucher mes poings, mes pouces. Donc c'est le diable qui me fait... arrêter. Arrêtez. Il y a les bonnes choses en ligne même sur YouTube le genre de chose que tu écoutes comme ça tu es édifié jusqu'à que tu dis yes. ça dépend de ce sur quoi tu t'attardes vous connaissez les suggestions non quand Facebook voit que tu aimes le genre de vidéos aussi ils vont venir maintenant te proposer plutôt puis viens ça ça ça et on se fait beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux you make money Man, you make money, you make money. I got money, I got money. Quand j'ai fait ma quand fait mon album, hein, les sons qui seront sur ma chanson, c'est seulement ce que vous allez quand vous allez mettre dans la bêche, vous allez jouer. On vous appelle et dit que voilà encore même 50 000 euros là qui vient d'arriver sur ton compte. J'ai marqué les chansons, hey, I got money, I got money, I love money, hey, hey, hey, allô. Hey. Ouais, Seigneur. Et c'est que si tu chantes que tu as l'argent, commencer à dire, hum. on va te bloquer, on va prendre ton argent. Vous ne connaissez pas votre pouvoir. Vous ne connaissez pas votre pouvoir. Ouais. Ouais. Vous pensez que les qui sont plus forts que vous? À fait à suivre. Parfois, ils sont chez vous, hein. Enfin, fait, vous veut chez vous avec vous. C'est l'enfant de ta soeur ou bien l'enfant de. Ou bien la petite soeur du village que tu as pris là. La... Oui, en fait, ils sont chez vous. Savoir les identifier. Merci pour les partages de vidéos. Monsieur Foyot, merci. Oui, le monde est devenu un village planétaire. Vous me vous connaissez, vous m'écoutez, je ne sais pas de quel pays vous êtes. J'ai des gens qui me de tellement de pays. Imaginons une minute, je me cachais, ils disaient que non, parce que je suis à Douala. Vous avez des opportunités en ligne. Peu importe ce qui vous passionne, que vous pensez que Dieu vous a appelé à enseigner au monde. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ça. Et qui est prêt à vous payer pour ça. Voilà, ouais, ok. Mais bonnes nouvelles sont les suivantes. Euh, si vous êtes un choisi, il y a un programme pour couper les fondations maléfiques qui vous lient à vos ex-parents. C'est de vos parents qu'ils devaient faire des choses que vous, ils n'ont pas fait. Je me suis rendu compte que beaucoup de choisis ont ce problème. Ils ont encore une influence sur vous. Voilà. Ce programme vous permet donc, de là-dedans, je vous dis guide juste, vous faites votre travail vous-même. Je vous montre dans les outils, je vous, vous montre tout, pas à pas. Fait comme ça, j'explique avec la parole, pour que tu comprennes que tu es en train de te séparer de l'esprit qui contrôlait ta mère et ton père. J'ai décidé de dire ça, parce que je me suis rendu compte que quand je finis mes consultations, 80% d'entre les gens que je consulte, même 90%, ils ont un problème, de leur fondation n'est pas encore bien mise. Voilà. Donc, si jamais vous me vous, vous m'écoutez et vous savez que vous n'avez pas encore refait votre fondation. Là, c'est la première, donc la base de mon, de mon notion. Aider les gens à refaire leur fondation. Voilà. Il euh, y a le programme aussi pour les choisir. C'est j'ai un problème d'internet. là, c'est où on m'a installé aujourd'hui. Donc, praise the Lord. J'ai la bonne connexion maintenant. Il euh, y a le programme de choisir. Euh, il y a aussi un programme sur l'argent que je suis en train de finaliser. Comment attirer l'argent Même pas attirer, en fait, naturellement vous attirez l'argent, mais vous vous laissez sa part. Donc, comment changer son niveau financier Ce programme sera prêt. J'ai commencé à l'enregistrer aujourd'hui, donc normalement il sera prêt dans maximum trois jours. Alors, je vous donne vraiment tout le package. J'ai aussi des trucs pour les gens qui veulent parler, à, à oratoire, ça c'est déjà disponible, à oratoire, euh, parler bien anglais, hum, quoi d'autre. J'ai aussi des livres, euh, comment découvrir le potentiel de son enfant. Ah, c'est un livre que vous allez imprimer, votre enfant va lui-même utiliser. J'ai aussi euh, comment planifier le futur de son enfant. Vous savez quoi, je crois que je vais aller chercher, je vais vous montrer. Oh, C'est quand même fou que je n'ai pas de livre ici avec moi. Euh, on va aller chercher. Ah, C'est ma photo là-bas. Bon. Bon, voici les programmes que j'ai. Il y a ce livre. Mon emploi de temps pour réussir. Vous avez absolument besoin de ça. Beaucoup d'entre vous. Comment planifier le futur de son enfant. J'ai aussi le cahier de vision pour les adultes. Donc, les grands, grands, grands, là, vous savez où vous voulez découvrir votre potentiel. Tout ça sera disponible sur le site internet plus tard. Voilà. Je repars au bureau. Je pense que c'est tout. Hein. Vrai, je parle beaucoup ici, mais j'ai beaucoup de matériel que j'ai déjà créé. Euh... Voilà euh, mon cahier de vision. Ça, c'est disponible en français et en anglais. Ça, c'est pour les enfants. Donc, les enfants remplissent ça. J'ai aussi ça en version adulte. Découvrez, découvre ton potentiel. Exercice détaillé à l'intérieur pour découvrir le potentiel de son enfant. Donc c'est ça. Donc.. Euh, et là, voilà. À partir de.. Si je finalise avec DHL, j'étais censée finaliser avec DHL aujourd'hui. Euh, quand ce sera fait, je pourrai poster ça à l'étranger sans souci. J'ai aussi comment planifier le futur de son enfant. Comment planifier le futur de son enfant tous les livres aussi, ça c'est 10 000 francs. Donc en euros, ça fait 15 euros. Euh, quand je vais finaliser avec DH, je sais pas combien ils vont me demander pour le postage. Mais je prendrai certains coups sur moi. Et puis ceux à qui j'envoie les livres prendront sur eux. Et puis, il y a mon emploi de temps pour réussir. Ça, c'est. Ça permet de s'organiser. Donc, dans mon emploi de temps pour réussir. Même les enfants, enfants comme adultes, vous pouvez avoir ça. Euh, Vision, d'état personnel, vision, valeur de base. Vous devez identifier vos valeurs de base. Plan annuel de travail. Donc, objectif annuel. Vous devez avoir un objectif dans votre vie. Imaginez si à 12 ans, votre enfant connaît ce qu'il veut faire de son année scolaire ou de son année. l'enfant va trouver un exemple. Quelqu'un qui admire. Il met le nom de la personne qu'il admire. Il étudie la personne. Euh, quels sont ses talents voilà, Le livre c'est assez explicite. Projet de vie, vous devez avoir un projet de vie. C'est moi-même qui l'ai conçu, hein. Ah oui, a me dit, je dois aller sortir ça. Et là, il y a 52 semaines de planification. De dimanche à samedi, la semaine qui suit. Et pour ça, vous avez les priorités et à faire. À votre semaine, vous devez identifier ce que vous devez faire et vous devez identifier vos priorités. Ça, comme ça, c'est 52 pages. Donc, tu déchires ça, tu le remplis. Chaque dimanche soir, tu mets dans ta chambre. Les choisis, vous devez vous organiser. Je ne suis pas en train de blaguer. Parce que là, le temps est... Apprenez à vous discipliner. Donc, comment planifier le futur de son enfant Ce livre est très spirituel. Je me suis basée sur la parole de Dieu. J'ai pris des gens comme Samson dans la Bible, Jean-Baptiste, Jésus. Euh, le succès, même des gens qui sont dans la Bible, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du hasard. Gisleine, euh, je préfère... Si vous achetez en ligne, on va vous envoyer la version euh, Word. Donc, vous pourrez juste imprimer. Donc, Comme je l'ai dit, je suis en train de finaliser la VDHL. Cette semaine, j'avais rendez-vous avec eux. Aujourd'hui, prends aussi les papiers. Donc, ça ne s'est pas fait. Normalement, si on finalise, je pourrais rester au Cameroun. Je vous poste ceci. Voilà l'arrière de mon livre en passant. Bonsoir, à la reine Farine. Donc, chacun de vos enfants a un futur. C'est vrai que vous les comptez seulement, enfant numéro 1, enfant numéro 2, enfant numéro 3. Chaque enfant qui est sous votre responsabilité a un futur. Il a des talents. Il a un appel. Et si c'est vous qui avez accouché l'enfant, ou bien c'est vous qui avez reçu l'enfant chez vous, ici, j'attire je je, votre attention sur certains détails. Donc, je vais vous lire un peu le nom de, chaque, de certains chapitre. Les forces de l'enfant. Vous devez connaître les forces de votre enfant. Voilà ça. Les forces de l'enfant. Euh, ça aussi, c'est moi qui l'ai conçu, designé et tout. Euh, les faiblesses de l'enfant. Anticiper le futur par la planification Proverbe 29, verset 8 Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein Prochain chapitre Là-dedans, je vous amène à voir Les finances dont vous avez besoin Pour chaque enfant Gis Giseline, c'est la photo qui te retient Là, je mets vraiment Il y a aussi les paroles de l'enfant lui-même Parfois, Dieu parle à certains enfants. L'enfant se lève le matin et dit, maman, je me suis fait en train de faire ça. Écoutez ce que vos enfants vous disent. Donc, je vais vous lire un peu par, euh, quelques passages de mon livre. <rire> Beaucoup de parents se plaignent de leurs enfants, mais choisissent délibérément de ne pas écouter ce que l'enfant leur dit. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes concernant le futur de l'enfant, ils pensent que l'enfant ne connaît rien. Il y a des enfants qui savent déjà clairement ce qu'ils qu veulent faire dans leur vie. Leur premier leur plus jeune âge. pardon. Dieu parle à certains enfants de leur futur. Parfois par des rêves, il met juste une assurance dans le cœur de ces enfants concernant certains aspects de leur futur. Je me rappelle de cet enfant que j'ai tenu dans un de mes cours de coaching il y a quelques mois. Je vais le garder dans l'anonymat, bien sûr, pour protéger ces derniers. Je l'appellerai Kevin. Lorsque je travaille avec les enfants, peu importe l'âge, je commence toujours par planter une vision dans leur, dans, de leur futur. Dans les sciences de coaching communes, je commence par me présenter en parlant de mon rêve à moi. Je passe ensuite la parole à chaque enfant qui devra exprimer son rêve. Généralement, il faut du temps à chaque enfant pour comprendre ce que c'est qu'un rêve et de développer sa propre vision. Bon, là j'explique certaines choses et après, je vous pose des questions. Je vous guide en fait. Pour chaque enfant, enfant 1, enfant 2, enfant 3, enfant 4. Et après, je dis, avançons les choses de 20 ans. Décrivons la vie de votre enfant. Il a réussi. Tout se passe exactement dans le, comme dans le meilleur des mondes. Et rien n'est impossible pour lui, pour votre enfant. Qu'est-ce qu'il fait Décrivez. Le développement du potentiel de l'enfant. Ça, c'est le prochain chapitre. J'ai beaucoup de choses. Et à la fin, j'adresse les peurs des parents. Les préoccupations passives des parents. Bonsoir Charlotte. Ça c'est le huitième chapitre. Les préoccupations passives des parents. Chaque enfant est unique, son histoire l'est aussi. Les conditions spécifiques réunies par Dieu pour permettre à un enfant de grandir sont comme les ingrédients d'une sauce, sauce qui ne sera jamais dupliquée exactement de la même façon. Certains parents ne savent pas que les situations folles de la société peuvent être un incubateur pour transformer des enfants en leaders demain. Je vais ici étudier certaines de ces situations qui vous permettront de comprendre comment utiliser votre cas unique et transformer vos citrons en limonade. Moi, j'étais inspiré quand j'écrivais l'indisponibilité de l'autre parent. Parfois, dans vos relations, l'autre parent n'est pas là. Vous êtes seul. La monoparentalité. Parfois, vous êtes totalement parent seul. Genre, boy, I've been the single mother for the past 10 years. Et parfois tu te dis, peut-être c'est une faiblesse. Vous savez, là je parle de la monoparentalité. Ça fait, ça fait du bien de lire son livre parfois, hein. là, la monoparentalité. Vous savez, ce n'est pas forcément la présence de deux parents dans le foyer qui garantira le succès des enfants. La société nous a donné des étiquettes et des clichés de vie qui font que les couples aujourd'hui ne fournissent pas d'efforts pour planifier le futur de leurs enfants. Je crois que je vais faire un audiobook avec ce livre. <rire> ok, continuons. Euh, nous n'arrivons pas à une destination que nous n'avons pas vue. La plupart des parents célibataires se sentent défavorisés parce qu'ils se disent que les enfants issus de familles séparées n'ont aucune chance de succès. Ce n'est pas parce qu'un couple est encore uni que les deux parents vont forcément s'entendre concernant l'éducation de leur enfant. D'ailleurs, plusieurs parents qui me contactent n'ont souvent pas l'accord de l'autre parent concernant le futur de l'enfant. Il décide seul d'inscrire l'enfant dans mon centre. Ceci met généralement une situation de tension dans la maison. Ils sont mariés. La mère vient avec l'enfant. et dit que je veux que l'enfant vienne au coaching. Quand le père décide, ça fait des problèmes. Donc, vraiment, j'ai construit ce livre avec l'assistance du Saint-Esprit. Et, imaginez-vous, c'est à 45 ans que vous commencez à dire, quelle est ma mission de vie Si votre enfant a 10 ans, il peut connaître sa mission quand je concevais tous ces documents c'était justement ça mon objectif ok, si vous êtes dans le Cameroun ces livres peuvent vous être postés c'est 1000 francs à l'envoi je pense si vous êtes à l'étranger attendez, attendez quelques jours il y en a ceux qui ont acheté je leur ai envoyé déjà la version digitale donc ils peuvent déjà quand même travailler avec l'enfant merci Gisèle. Beaucoup d'entre vous, vous êtes censé écrire vos livres aussi plus tard. Beaucoup. Quand la pandémie a frappé, j'ai commencé à écrire des livres l'année passée, hein, en février. Là, j'ai déjà un, deux, trois, quatre, j'ai déjà cinq livres que j'ai fait. Cinq documents, on va dire comme ça. Parce qu'il y en a, c'est des documents de travail, il y en a, c'est des livres. Et ça fait au moins 6 mois que j'ai arrêté d'écrire. Donc vraiment, je me suis concentrée en une période de peut-être 4 mois comme ça. J'ai pondu, j'ai fait tout, j'ai écrit, des livres écrit, écrit. Votre saison est en train d'arriver. Je dis toujours, ne faites pas ceci seul. Oh, je suis... J'ai dans quel pays d'ailleurs? Si je veux faire le livre audio. J'ai des versions audio déjà pour le cahier de vision des enfants. J'ai enregistré une version audio l'année passée. Donc quand les parents achètent, euh, je leur envoie l'audio sur WhatsApp et puis l'enfant le, peut écouter comme c'est. Si, J'ai enregistré ça vraiment comme si était dans la pièce avec l'enfant. Parce qu'il y a parfois des parents très paresseux qui ne veulent pas, euh, qui ne veulent pas prendre du temps pour s'asseoir et remplir le livre avec l'enfant. Donc je dis donnez le livre à l'enfant, faites lui écouter les audios. Donc tu me diras dans quel, dans quel pays tu es. Ok. Bon, formation des choisis. Vous me contactez inbox pour ça. Euh, beaucoup de choisis se négligent aussi. Vous négligez votre appel. Ce que je fais là, c'est avait même 10 personnes qui font ça, ça n'a pas aidé. Les choisis, vous devez vous réveiller. We need you. Le livre coûte 10 000 francs si vous êtes au Cameroun. Si on vous le livre, ça fait 11 000 francs parce qu'il y a 1 francs de frais de livraison. Douala, Yaoundé, nanana, tout ça. Si vous êtes à l'étranger, euh, ce que je faisais avant que je ne contacte DHL pour pouvoir faire le partenariat, euh, qu'est-ce que je faisais J'envoyais la version euh, digitale et puis vous imprimez vous-même. Mm -hmm. Donc, le livre coûte euh, en euros, euh, ça fait dans les quoi 17, 18 euros. Il y en a qui envoient 20 euros. Il y en a qui envoient 25 euros. Hein. Euh, parce que pour ce que ça va faire dans la vie de votre enfant, vraiment. Hein. Donc, euh, le livre des adultes coûte 10 000 francs aussi. Le cahier de vision version adulte coûte 15 000 francs. Cahier de vision adulte. Ça coûte 15 000 francs. Cahier de vision à France, c'est 10 000 francs. Voilà. Ok, tu es au Canada, d'accord. Bon. Ouf, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous souhaite de la paix. Ce soir même, Dieu va vous donner l'inspiration de certains de vos livres. Les films que vous allez tourner. Écrivez s'il vous plaît. Vous savez ce qui se passe quand tu commences à t'éloigner du péché. Même pas que le péché péché, mais des décès d'icônes, des choses qui te ralentissent. Tu commences à écouter clairement la voix de Dieu. C'est un ami, vous allez vous réveiller avec des chansons dans votre tête. Vous allez vous retrouver les scénarios de films qui vous seront donnés dans des rêves. Vous allez, même avoir des visions, vous allez voir ce que vous allez mettre sur votre page YouTube ou Facebook. I'm not lying. Je sais qu'il y a des personnes très puissantes qui m'écoutent déjà. Je sais, je vous connais. On se connaît. Vous savez de quoi je parle. Il y en a qui ont déjà passé l'étape de récepticons. Donc, ils sont au pire niveau 1 ou niveau 2. Là, ils sont à l'étape de mise en pratique. On souhaite que vous puissiez graduer. Passez du niveau 1 à le niveau 10. Le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Ok? The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la paix. Au nom de Jésus Christ. Goodbye.